Bonjour les amis, comme vous le voyez il fait magnifique aujourd'hui ici dans le nord de Tenerife. On a un temps splendide quasiment toute l'année ici, c'est vraiment un endroit que j'apprécie depuis très longtemps, je vis depuis 1995, 1995 comme on dit en Belgique, donc à Tenerife. C'est un endroit calme, tranquille, c'est l'idéal également pour investir, soit pour y vivre, soit pour avoir une seconde résidence ou même pour faire de la location de vacances. Il y a énormément de touristes qui viennent ici à Tenerife et je travaille maintenant également dans l'immobilier en plus de la bourse pour trouver les bonnes opportunités pour gagner l'argent que je gagne en bourse. Donc, si vous êtes intéressé d'investir à Tenerife, eh bien, vous pouvez me contacter, je chercherai pour vous des très bonnes opportunités. Revenons-en donc euh, au trading. Je ferme cette petite parenthèse immobilier. Et euh, avant d'investir dans l'immobilier, il faut gagner d'abord de l'argent. Alors, gagner de l'argent en bourse, ça fait longtemps que, que j'en fais et que j'ai cherché les meilleures méthodes et comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est le scalping qui me paraît la méthode la plus facile à apprendre pour laquelle on peut gagner le plus avec le moins de risques. Alors si vous regardez euh, mes formations de scalping, euh, donc j'ai fait trois, trois formations, il y a eu une évolution, la 1.0, la 2.0 qui était un complément de la, de la Une, donc avec quelques explications supplémentaires. Et puis la 3.0 dans laquelle euh, j'ai expliqué donc, comment euh, appliquer ma méthode de scalping sur la plateforme ProRealTime. Puisque pendant des années, j'ai utilisé la plateforme MT4 et puis pour arriver à faire du scalping un peu plus, plus rapide et plus précis, donc, euh, j'ai commencé à trader sur ProRealTime avec vraiment euh, une très bonne réussite. Donc, je vous invite également à, à suivre des formations au scalping. La mienne, si vous le voulez, je pense qu'elle euh, vous sera très profitable. Si vous me faites confiance, vous verrez comment on peut gagner très rapidement. Et je vous conseille donc dans ce cas de commencer sur le mini DAX. Donc à 5, 5 euros le, le point et vous verrez qu'on a à peu près une journée normale donc durant la matinée à peu près toutes les 15 minutes vous avez une opportunité donc de passer un bon trade avec les indicateurs que je vous fournis donc qui seront configurés dans la position idéale comme je l'explique donc dans mes formations. Ce qui veut dire qu'avec ma technique donc on ne va pas rester longtemps sur le marché vous pouvez vous contenter de, de gagner, par exemple, 2-3 tics euh, sur le mini-dex qui va vous faire, on va, on va dire, à peu près 10 euros de gain euh, tout, toutes les 15 minutes. Donc, euh, disons une moyenne de, de 40 euros de l'heure. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être pas beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui ne gagnent pas 40 euros de l'heure et vous n'êtes pas obligé euh, de faire cela 8 heures par jour, bien sûr, si vous avez un autre travail ou une autre activité. Et bien Les marchés sont très actifs, surtout euh, le DAX euh, le matin à l'ouverture des marchés, Donc, vous pouvez y consacrer une heure et si vous gagnez 40 euros euh, tous les jours, bah, je pense que c'est déjà pas mal comme, euh, comme complément. Après, bien sûr, il faudra vous entraîner, mais l'avantage du scalping, c'est qu'on fait beaucoup de trades. Donc, on acquiert beaucoup plus rapidement une méthode efficace que si on fait du day trading ou du swing trading. Donc, euh, à partir du moment où vous aurez de l'entraînement, que vous aurez des bons résultats euh, de l'ordre de 40 euros en, en une heure de, de scalping, eh bien, vous pourrez passer, si vous mettez un petit peu plus d'argent sur votre compte, à trader non pas le mini DAX mais le DAX et là à ce moment-là vous allez trader à 25 euros le tick. Donc si vous prenez deux ticks de gains, je vous explique dans ma méthode pourquoi on ne va pas attendre plus longtemps, où rentrer et où sortir exactement des trades, Donc disons une moyenne de, de deux ticks de, de gains, de trois ticks en déduisant les commissions ben vous allez gagner à peu près 50 euros tous les quarts d'heure. Donc, 50 euros tous les quarts d'heure, ça veut dire 200 euros de l'heure. Là, je pense que vous serez d'accord avec moi et que ça devient déjà plus intéressant. Si vous faites ça 5 jours par semaine, eh bien, ça vous fait 1000 euros par semaine. Donc, un, un joli complément. Donc, l'avantage d'une méthode comme celle que, que je pratique, c'est que vous pouvez gagner très régulièrement sans passer des heures et des heures devant vos écrans. Et euh, à avoir ainsi une maîtrise parfaite d'une méthode qui a fait ses preuves, euh, qui vous permettra donc de gagner de manière régulière, puisque la moyenne euh, des, des trades gagnants que vous devez obtenir avec ma méthode est de l'ordre de 95%. On va rentrer donc avec cette méthode vraiment à des moments précis et sortir à des moments précis sans essayer de prendre des longs trades. Donc, euh, On ne va pas se confronter aux traders qui traitent des millions, non, avec un, un capital relativement petit, ce qu'on va faire c'est picorer donc des petits gains de temps en temps, par exemple tous les quarts d'heure, on va chercher la bonne opportunité et prendre deux, trois ticks de gains et ainsi euh, se faire euh, des belles journées de trading quand on, on trade sur, sur le DAX. Donc, C'est ce que je vous recommande de faire et après vous verrez que vous arriverez à avoir de manière très régulière des gains et à la fin du, du mois ben, vous avez des gains là qui vont quand même être euh, très, très importants, euh, relativement importants en tout cas, par rapport à, à ce que certains gagnent en travaillant tout un mois euh, pour un salaire. Donc moi je vous conseille de faire cela, de vous orienter d'abord vers le scalping, si vous cherchez une méthode de scalping que vous n'avez pas encore une méthode, eh bien vous avez des liens ici au-dessus vers euh, mes formations. Vous avez également un lien en dessous euh, de la vidéo. Je vous fournis les, les brokers et les techniques que j'utilise pour arriver à de bons résultats. Et J'espère que vous me tiendrez au courant de, de vos progrès et qu'ainsi euh, je pourrai un jour vous aider à trouver l'appartement de vos rêves ici à Tenerife. Donc euh, c'est ce que je vous souhaite, donc le plus rapidement possible et le scalping est une méthode euh, qui vous permet justement d'arriver à des très bons résultats dans les meilleurs délais. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo avec derrière moi donc le Tade qui est le volcan ici à Tenerife et euh, Puerto de la Cruz donc qui est la ville principale ici dans, dans le nord de Tenerife. Où on apprécie énormément le temps, il fait euh, aujourd'hui 24-25 degrés ici. J'espère euh, que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo pour vous donner encore euh, d'autres conseils et euh, vous permettre ainsi de profiter de la vie où vous voulez, que ce soit à Tenerife ou ailleurs, en faisant euh, du scalping en gagnant réellement en bourse. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment, cliquez ici en dessous, abonnez-vous et si vous cliquez sur la petite cloche, vous aurez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo si vous souhaitez voir la suite de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt, au revoir.